Ouais c'était. Bah dim il a tapé 4k viewers euh, sur Dair, à la sortie de DER. Et c'est parti Il a mort instantanus de la muerta On ça en quille Comme dirait Revive 12 et est le clé bar de compète On tire tout le temps Oh Ah le petit chien Putain ils ont Ils ont patch les, ils ont patch les agros De quoi Des zombies ah ouais ouais si je me cale au fond il t'aggro plus du tout Enfin il m'aggro plus cool. Quel aggro T'as zéro zombie mais Bah... en first round les zombies ils hésitent ils Ouais hésitent avant. Là ils, bah, là, ils, ils hésitent, hésitent plus du Là ils sont cons ah, Young Et bien là je me cale au fond des escaliers j'ai zéro zombie Donc en vrai A4, A4 c'est bien plus faisable qu'avant Putain une fois tout le monde je vais me caler là une fois voir si y'a des zombies ou pas on va faire ça. Hein. Ah, il prend le focus lui. Oh, c'est. Ouais, mais c'est normal. J il de jeter. hésite. Il hésite. De jeter, gros. Ah, il hésite. J'étais au fond du. Attends, il me colle là. Après là, il y a l'instant en vrai donc attends. Il faut pas que t'ailles là. Il faut que t'ailles, tu sais. Euh... Sous l'arche là. L'arche. Là là. Là voilà. Là dans le corner là Ah ouais, ouais attends vas-y je teste. Moi oh, si tu te mets bien dans le coin. Vas-y continue je dis, de je vais tirer et faire des dingueries toi espèce d'on Allez et regarde. Putain Foiré Il n'y a aucun zombie qui vient sur moi. Pour l'instant, pour l'instant. Ah, j'en ai un là. Ouais, ouais c'est un quoi. en a un deux. deuxième. Pas chose, non ouais, a, en fait, c'est ceux qui viennent du fond qui... Ah, mais ils reviennent. Moi, ouais, ils reviennent. Oui, ils reviennent. Ils sont débiles. <rire> c'est quoi ça Attends. <rire> J'ai envie d'aller voir. Mais la Dommage. Mais... T'arrives pas vraiment à en vivre. Bah non, mais en soi, c'est vrai que c'était pas l'objectif là dans, dans ces mois. L'objectif déjà là, c'est de passer le partenaire. Ce serait un bel objectif d'atteindre. Et comme ça, ça me permettrait euh, de d'un peu plus soucier les sub et puis bah je me dirais que vas-y ça y est je suis passé certifié euh, tranquille tu sais je peux jouer parce que là je m'empêche de jouer à d'autres jeux en vrai je m'empêche de jouer avec certains potes en stream et j'aimerais bien jouer à d'autres jeux mais je sais que si je me mets à jouer à d'autres jeux jamais j'atteindrai la moyenne aussi rapidement que si je fais que du zombie quoi. alors j'aimerais bien jouer à Warzone par exemple en stream Dead by Daylight, euh, Fortnite même enfin plein de jeux de con quoi avec les potos et malheureusement je le fais pas parce que justement Ouais je, je, en fait. je veux, cette, je veux ce, ce, cette certification ils ont sorti un nouveau tueur je crois en tout cas je, je trouve qu'elle est pas mal ta game ah tue bah tue. moi je vais me faire un café écoute hein je l'ai joué hein. oh putain j'ai mis qui vient ah c'est fin de manche crois hein. il faudrait que tu joues les fin de manche juste les boss quoi ouais je sais pas hein j'ai pas trop envie A4 du coup c'est jouable à maintenant. D'ailleurs en fait maintenant les zombies sont plus attirés par n'importe qui, c'est le même ah qui bah est bon. en ouais. Là Il a FK en haut, Young God, et c'est moi qui ai tous les zombies. Je me pose, tu et sais, sur, sur, les, sur les tuiles en haut là. Ouais Il y a un petit endroit qui est calé au fond. Mm -hmm. Et genre je me mets là-bas dans le corner et les zombies vont tous sur Yuli Nice. Bon, euh, ouais ça veut dire A4, il y en a dans les escaliers, un qui se fout dans la petite arche là, et il y en a deux ils peuvent tourner. Tous sur le toit, un qui tourne, toute grande machine de guerre <rire> Un autre feu qui se, qui se relaye, trois notre feu qui se relaye De toute façon là y'a personne qui joue encore les first round à plusieurs Trois ouais, notre feu, que des, que, des, que des mines à énergie, tout le monde non, des mines. Ça hit les zombies et ça balance des mines tout le temps Surtout ça nique les mini boss Ah Oh non Un shield Un shield The shield oh non, the shield Alors on va pouvoir dérouler Euh, Tiens, je te jette un T4 en bas. Non, non, non, non. Ouais, mais genre faut que je le prenne. Ah, ok. C'est fin de manche. Après, là, on est 15 ans. On pourrait juste speed les premiers rangs. Bah, du coup, il faut que ce soit toi qui prenne un flash, les prenne les flashs. Tiens, viens les prendre. Manico. Je pense que les premières on les speedrun encore vite fait. Jusqu'à la 20-25, on est large. <rire> ah bah là, je l'ai fait non. le truc de la mine. Bloqué, grande mine. T'as vu, c'est clean de ouf. Ouais, ouais, faut y penser quoi. Il y a deux jours, il stressait dans sa first round, maintenant il s'amuse. <rire> c'est Ouais, bon maintenant il a un peu d'avance aussi. Un peu, ouais. Mets lui une grande mine dans son cul CP Il lancé de ses quatre, Cadeau c'est fini enfin Amenez-vous. Je garde mes munitions pour les grandes occasions. Un cadavre ennemi en moins. Ouais mais il me faut spawn un mimique et un boss sur moi là. Bah d'accord. <coughs> J'ai fait de la merde. Attends j'arrive, je sens juste qu'il monte. J'ai voulu mettre une mine chez toi, ça va pas marcher. Oh, Pétasse. Oh! Ouais, je... Il m'a croqué. Qu'est-ce qui se passe? Pas t'écran or. Il a crash. Non. T'as crash, Forrest? Mais non. Oh ouais. Bah ouais. Je vais voir son stream. C'est sûr, il a crash. Ouais, oui Charlie. la crash grue. Oh non. Elle a combien Ça me paraît pas beaucoup hein. 160. Oh dur. Ouais dommage. Mille Gorilla, what the fuck? C'est pas à cause des cocktails ça Attends, j'ai balancé des cocktails comme un taré, moi de moi. Ah. J'ai été trop vite. Oh non le plus <rire> Ouais dommage pour le power.